Bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une culture que je fais, même si je suis céréalier, c'est la luzerne, alors on va aller voir ça. Alors pourquoi je fais de la luzerne bah, Tout simplement parce que on a eu un remembrement SGV et on a récupéré une parcelle où il y a un gros problème graminé. Il y a des vulpins et beaucoup de régras. Alors du coup on a décidé de faire une luzerne. D'habitude on, en fait, on en faisait beaucoup quand on avait de l'élevage. Là ça va être fauché, on est en train de faucher aujourd'hui faire ça pour un éleveur du coup on a gardé notre vieille faucheuse et notre vieux zing pour euh, au moins économiser le fauchage et l'endénage. on a aussi un vieux endenneur et du coup on a fait deux hectares de luzerne cette année c'est sa deuxième année de coupe on va la garder encore euh, au moins deux ou trois ans ça permettra de de diminuer le stock de chardon en même temps que diminuer le stock de graines de vulpin. Là, je vais vous montrer ça un petit peu en vue. C'est comme vous pouvez le voir là, la luzerne. Elle est au stade floraison. C'est le stade qui indique le moment où on doit faucher. Là, vous voyez, ça, c'est de beaux spécimens de vulpin. Ils sont en floraison. Vous voyez les étamines. C'est grand temps de le faucher. On attendait que ça fasse beau pour le faire. Là, on a fait une bêtise de pauvre faire un désherbage. On l'a désherbé l'an dernier à l'implantation pour lutter contre ça. Il y a aussi de la folavoine, des laitrons. Et cette première coupe, elle va permettre de détruire toute cette herbe. Ça va économiser un, un herbicide et ça permettra d'avoir euh, dans, dans trois ans un blé euh, derrière magnifique il faut savoir que le luzerne c'est une captrice d'azote et en plus elle va nous permettre de régler le problème chardon qu'on a régulièrement dans notre champ et là vous voyez quand même là c'est pas le plus sale c'est on voit vous allez voir, il y a une différence historique. Je vais avancer un peu plus loin. Là, on arrive sur une zone où la LGV nous a rajouté de la terre. Regardez ça, un peu les régras qu'il y a. Alors bon, ils sont pas encore à graines. La fauche d'aujourd'hui va permettre de réduire quand même, parce que vous voyez, c'est une pelouse, ça étouffe même la luzerne. Ça va lui faire du bien que ça soit coupé. Alors vous voyez, on arrive, c'est quand même assez flagrant, c'est la limite, en fait, avant le remembrement, c'était coupé en deux parcelles. Et le voisin, là, je sais qu'il avait des gros problèmes de régras résistant Alors on a décidé de mettre ça 5 ans en luzerne. On aurait pu mettre ça en jachère, mais la luzerne va nous permettre de détruire tout ce stock d'adventis vous voyez je peux pas faire du colza ou alors il y aura des crucifères et j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça et tous ces régras vous voyez un petit peu la vue là c'est mon champ de tournesol 10 hectares et demi on a une bande de SIE 2 hectares de luzerne là il y a 6 hectares de blé tendre Là, le haut, comme il n'y avait pas de problème, on a décidé de faire en, en blé, même s'il y a quelques régras quand même. Mais on va être obligé dans dans 3 ou 4 ans, quand on lèvera cette partie, de faire tout en haut, vous voyez là où il y a l'arbre, là-bas, il y a aussi deux, environ 2 hectares et demi, où on a des problèmes de régras, et aussi de chardon. Vous voyez là, c'est des chardons, Marie. Ça, ils vont être détruits au bon stade. L'électron aussi, le régras aussi. Voilà un petit peu. Vous Voyez, la luzerne commence à se coucher et commence à fleurir. C'est le bon stade de fauche. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, la faucheuse. C'est en fait branché par le trois points et les deux axes au tracteur et ça tourne avec la prise de force qui emmène les cinq plateaux. C'est ces cinq plateaux. Vous voyez, ils tournent, ils sont en décalé pour, pour se crocheter et pour couper toute la surface de la luzerne. Vous verrez ça tout à l'heure en marche. J'essaierai de prendre des prises de vue. Et en fait pour le transport, il y a un système de vérin. Ce vérin qui permet de la mettre en perpendiculaire. Pour pas qu'elle soit. Cela vous voyez quand même. Il y a une petite largeur, environ 3 mètres de large là. Avec tout ce système. Et ce qu'il faut surtout pas oublier de faire quand on est dans le champ. Cela c'est une sécurité pour la route. On enlève cette goupille qu'on met ici pour que le bras soit soit flottant pour que ça aille au niveau du sol. Il faut bien régler la, la, la barre de coupe pour qu'elle soit à plat. Vous voyez là, penche un peu trop en bas. On va essayer de régler ça avec le le trois points. Moi du coup j'ai profité de ce jour férié que je suis pas au boulot pour vous filmer tout ça. Là je vais vous montrer une petite vue euh, de l'ensemble de fauches. Bon, moi j'ai pas encore de drone, va falloir que j'y réfléchis, en a acheté un. Je trouve que ça serait sympa d'avoir des petites vues quand je suis dans les champs. Au moins, ça rend les vidéos sympas. Je vois les collègues, euh, ils font des belles petites vidéos. Surtout euh, Robati Yannick, euh, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Alors je vais vous montrer un peu ça. Alors du coup c'est un ensemble... Euh qui fait 5 assiettes vous voyez euh, l'action de la faucheuse elle coupe euh, tout, toute la végétation il existe euh, des faucheuses conditionneuses mais nous comme on avait ça euh, quand on avait les vaches euh, on a gardé cette vieille faucheuse qu'une. et c'est un 55 chevaux qui tire les 5 assiettes bon ça l'occupe quand même des petits poneys mais bon voyez euh, là faudra euh, environ euh, 4 ou 5 jours pour que ça sèche ils ont prévu des orages euh, dans 6-7 jours il y a un orage de prévu ce soir mais on euh, on a dit il faut qu'on fauche absolument pour éviter euh, que les graines euh, de régras là, de Ce, Ça, si on laisse ça dans, dans 10 jours, la, la graine serait peut-être bonne. Ou dans 15 ou 20 jours, on ne sait pas du tout le temps. Nous, on fait la fauche, plus le fanage en dénage, et l'éleveur viendra faire le pressage pour nous libérer de cette camelotte. Je vous invite à aller voir la vidéo de, de David Forge où il montre l'ensilage de sa luzerne. Celui, il fait de la luzerne aussi porte-graines, mais cette année, il a fait ensiler pour la première coupe. Il y a aussi euh, Théo, le futur éleveur, qui a fait un, un petit live sur le foin. Lui, c'était du foin de près. Même il a fait une vidéo euh, sur la luzerne, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai un petit lien à tout ça. Là vous voyez la luzerne allait en fleurs. Ça donne un petit rendu sympa. Elle euh, a commencé à se coucher. Je pense qu'il va y avoir quand même une bonne petite euh, première coupe. Ça devrait aller bien. Cela en plus il fait chaud. Ça devrait sécher assez vite on va faire un fanage pour le retourner peut-être un refanage puis un ordonnage voilà sur cette culture de luzerne on a on a fait un apport d'engrais minéral phosphore potasse plus soufre et magnésie c'est une plante légumineuse elle n'a pas besoin d'azote on a fait ça au mois de mars à la reprise végétation et ce qu'il faudra faire cet hiver pour enrayer ce problème ré -gras et vulpin c'est un anti graminé spécifique de type racinaire il faut faire ça quand ça fait froid Si on se laisse dépasser par les régras et et le vulpin on aura un blé derrière qui sera pas propre. Je vous montrerai un petit peu la répartition en, en oligo éléments aussi. Cela, la deuxième coupe, on va faire un, un apport de bord. Ce c'est un champ qui a un CAH assez élevé, il est autour de 25. C'est un champ qui est argileux. Pour remonter. Euh, le niveau en bord, on est obligé de, de faire au moins un apport de bord pour que la luzerne pousse bien et puisse rester encore trois ans ici. Alors, moi je vous remercie, on va finir de faucher et moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager un petit commentaire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. À bientôt!